On comprend une réalité locale qui n'est pas celle qu'on peut retrouver ailleurs. Et on appelle des solutions euh, en mobilisant des pratiques agroécologiques. En Afrique, essentiellement, le, le défi, c'est une intensification, euh, donc en mobilisant les processus biologiques. donc On remarque que les rendements sont, sont très faibles euh, en Afrique euh, comparé au, au reste euh, du monde et qu'il ne faut pas une désintensification entre guillemets euh, comme on pourrait le penser pour les systèmes plutôt euh, des pays développés. Mais en Afrique, il faut plutôt intensifier euh, agroécologiquement. Après mon passage, on va dire ma formation à, à Montpellier Supagro, actuel l'Institut Agro, euh, j'ai eu plutôt une déconstruction de mes a priori euh, sur euh, une vision archaïque qu'on peut avoir des, pour les agriculteurs, en tout cas une vision des agriculteurs archaïques euh, ou réticents à, à faire des changements. Et euh, petit à petit, à adosser un peu une posture euh, d'accompagnateur. Donc la formation m'a aidé beaucoup à cela, à accompagner le processus de, de changement euh, et d'adopter de, aussi des, des pratiques plus en phase avec... Euh, avec l'environnement, euh, en tout cas la protection de l'environnement, ne pas le dégrader, et la, la préservation des ressources.